Il y a deux points. Alcool en allemand, c'est bon. Oui, tu peux commencer par quoi Pas qu qu en allemand ah Oui, ouais, ouais, euh, c'est ouais. bon. C'est une glace. Je euh... Ah, il y a une gros en mi points. J'ai déjà participé à plusieurs échanges et en fait, je suis venue dans cette formation parce que je voulais savoir un petit peu aussi quels étaient les objectifs de l'OFage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend de nous en fait euh, en tant que, euh, en tant qu'animateur erstellen zu können bei den betreuerinnen solcher begegnungen weil ich meine dieser das ziel der Ausbildung ist ja nun letztlich das Zertifikat. war für mich anfangs nicht das ziel mein ziel war eigentlich was zu lernen mittlerweile ist es eher das Zertifikat zu bekommen weil es mir die möglichkeit geben wird selber als Betreuerin arbeiten zu können ich faut savoir que ce projet de formation dans un projet plus large qui est un projet pilote de l'Office Rencrollement pour la jeunesse, qui vise à certifier un certain nombre de compétences qui sont acquises dans le cadre de la formation, mais aussi dans le cadre du travail pratique. Donc il y a un cadre qui a été défini en collaboration entre des associations de jeunesse et l'Office Rencrollement pour la jeunesse. Et le certificat permet de dire exactement, ben voilà, on a un animateur, ben il sait faire, un certain nombre de choses. Il a un certain nombre de compétences qui ont été identifiées et qui sont reconnues. C'est une formation qui se déroule en trois temps. Il y a une première semaine qui se passe ici en Allemagne. Ensuite, on aura, euh, par rapport à ce qu'on a abordé, on aura une semaine pratique, c'est-à-dire une semaine de stage. Et la troisième semaine qui se déroulera, elle, en France, euh, on, pourra, en fait, on fera un peu le bilan. On associe vraiment le pratique au théorique, et ils vivent eux-mêmes finalement ce que vont vivre les groupes qui vont pouvoir encadrer. Also, es gibt verschiedene Übungen. Zum Beispiel, man kann eine Simulation machen, wie äh, entsteht ein deutsch-französisches Projekt und wie zum Beispiel die Kommunikation zwischen zwei Bachner funktioniert, was welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen, welche äh, en fait, pour un directement un projet, dans le sport, dans le ou dans Pendant cette formation, j'apprends beaucoup sur moi et sur les autres. Et cette formation ça m'a permis en fait d'avoir quelques bases dans l'animation interculturelle, savoir comment ça allait se passer, par les conflits, comment ça pouvait se régler. La pédagogie des sciences consiste à se poser la question comment fonctionne un groupe franco-allemand, euh, quelles sont les méthodes qu'on peut utiliser en termes de dynamique, en termes d'apprentissage, en termes de communication. Et une méthode, il faut de toute façon l'avoir utilisée si on veut ensuite la mettre en place dans le cadre d'un échange, etc. Quoi. Moi, ça m'intéresse de travailler aussi avec des gens qui, qui ont moins de possibilités. Qui, pour eux, ce n'est pas normal d'aller en France pour faire un échange. Le genre d'exercice qui me plaît le plus, c'est les exercices linguistiques où on nous apprend ludiquement certains mots qui nous servent tous les jours. Bonjour, au revoir, bon appétit, comment allez-vous, très bien. Et voilà, ces exercices linguistiques, c'est ce qui nous sert le plus, puisque nous, on, on, on est français et on ne connaît pas l'allemand. Avec cette Ausbildung, je pense que je vais un Netzwerk entwickler et ensuite que je vais avoir plusieurs contacts. Haben werde. Donc voilà, c'est ça, c'est avoir quelques techniques pour savoir encadrer un groupe de jeunes et pouvoir leur, euh, euh, enfin, développer leur intérêt pour l'Allemagne, pour la langue allemande, pour la culture allemande. On peut aussi être euh, sur euh, une banque de données. Donc en fait, quand s'il y a des écoles ou des lycées qui cherchent, euh, qui cherchent des accompagnateurs, ils peuvent nous trouver euh, à l'aide de cette banque de données. On a tout de suite adhéré vu que. On... On veut faire des échanges interculturels avec l'Allemagne et donc avec l'OFAGE et c'est la moindre mo des choses de se former pour assurer le meilleur boulot possible. Le certificat je pense qu'il est, qu est important pour, pour justement avoir la preuve qu'on a été formé et qu'on est habilité à, à, à organiser et accompagner ces séjours là. Donc clairement ça va nous servir.